Michael Zonta, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main ou que tu veuilles investir en France. On couvre une quinzaine de zones géographiques avec chaque fois la possibilité de déléguer la totalité d'un projet pour investir dans l'ancien en étant rentable. A titre personnel, je suis également investisseur avec environ 60 lots en détention, des lots que je détiens soit en direct soit en indivision soit également en SCI société civile immobilière et c'est de ça et eh bien que je vais te parler dans cette vidéo. On va voir les 9 points indispensables quand on veut euh, créer une SCI ou quand on détient déjà des SCI. J'espère que tu es prêt c'est parti. Alors déjà la SCI c'est quoi Donc la SCI ça signifie société civile donc c'est important parce qu'elle n'a pas d'activité commerciale à proprement parler avec le I de immobilière. Le but d'une SCI c'est quoi Et eh bien c'est d'acheter, de détenir et de mettre en location ou de revendre et eh bien des biens immobiliers. Cette SCI, elle a une personnalité morale comme toute société. Ce qui signifie que quoi Et eh bien que le patrimoine de la société n'est pas votre patrimoine à vous. Alors attention, on va voir qu'il y a différentes subtilités en matière de fiscalité justement de cette société civile immobilière. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le cas d'une SCI, vous détenez des parts d'une société et que c'est cette société là qui a donc une personnalité morale qui va détenir elle-même des biens immobiliers. Donc ce n'est pas vous le propriétaire des biens immobiliers, en fait vous êtes propriétaire de titres d'une entreprise qui elle-même détient des biens immobiliers. Alors concrètement ça veut dire qu'on a le cas d'une indivision, on va le mettre là monsieur Dupont qui détient en direct un bien immobilier, donc un immeuble. Et ici, on a Monsieur Dupont qui détient les parts d'une SCI D, SCID, donc pour SCI Dupont, qui elle-même détient un immeuble, un ou plusieurs immeubles, puisque il est bien sûr possible dans une ESCI de détenir plusieurs immeubles. Alors attention, on va voir le point numéro 2. Dans une ESCI, il faut plusieurs associés. Tu le sais peut-être, tu peux créer une société commerciale avec un seul associé, ce qu'on appelle par exemple dans le cas d'une SARL, on appelle ça une EURL. Donc c'est une entreprise avec un associé unique et qui a une responsabilité limitée. Tu peux également créer une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle puisque dans ce cas-là, il y a un seul associé. Dans le cas d'une ESCI, ce n'est pas possible. Il faut forcément au minimum deux associés qui peuvent être des personnes euh, morales des personnes physiques. Personne physique, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est toi par exemple tu vas t'associer dans cette SCI avec un membre de ta famille, un ami, un conjoint, un enfant parfois. Et le cas d'une personne morale c'est qu'en associant, on va avoir ici une société. Mettons qu'on ait donc deux personnes physiques, on écrit PP. Donc 1, 2. Ici l'avantage de la SCI c'est que tu vas pouvoir choisir la ventilation des parts. Par exemple ici tu vas dire que monsieur Dupont a 60% et eh des parts de la SCI et que euh, l'autre la, personne physique a 40% des parts de la SCI. Donc on a bien 100% des parts, des parts détenues dans la SCI D. Alors maintenant on va voir à quoi ça sert et c'est le point numéro 2, à quoi sert de créer une SCI par rapport à de l'achat en direct. Alors l'objectif de la création d'une SCI, il peut y avoir plein d'intérêts mais l'intérêt fondamental eh bien c'est d'organiser son patrimoine. L'intérêt initial ce n'est pas la fiscalité, c'est pas le seul intérêt. L'intérêt de base c'est d'organiser son patrimoine et de structurer au maximum pour pouvoir en général accélérer le développement de son patrimoine. Après on va le voir tout au long de cette vidéo, il peut y avoir d'autres avantages, la transmission de patrimoine par exemple, la détention d'un patrimoine en évitant les frottements fiscaux au maximum pendant la durée de détention du bien. On va voir tout ça par la suite mais garde en tête que c'est un véhicule d'investissement qui est à destination eh bien, des investisseurs qui sont plutôt expérimentés. Quand on démarre, je ne conseille pas forcément, sauf euh, cas exceptionnel bien entendu, de créer une SCI. Alors le point numéro 3 c'est quand et à qui euh, bah, eh bien, se destine tout simplement la création de SCI. Je sais que beaucoup de débutants voient des vidéos sur le sujet des sociétés, de la détention en société. Ils se disent à chaque fois eh bien j'aimerais euh, pouvoir avoir un gros système avec des holdings, des SCI dans tous les sens de manière à pouvoir euh, structurer un patrimoine immobilier important. C'est un petit peu prendre euh, les choses à l'envers. Quand on s'intéresse à l'immobilier, en général moi je conseille toujours de commencer par de la détention directe parce que c'est plus simple et de se concentrer sur la rentabilité des biens qu'on trouve, sur la performance des opérations qu'on trouve, sur le fait de bien trouver les bons biens, de choisir le bon mode d'exploitation, etc., etc., Alors, si tu te demandes est-ce que tu dois créer une SCI, eh bien comprends que c'est compliqué de me répondre. Il y a plusieurs points, plusieurs aspects à étudier sur ta situation personnelle pour savoir si oui ou non tu as intérêt à constituer une SCI. Alors, qui peut te répondre Eh bien, bien sûr, tu peux faire des analyses toi-même. En regardant nos vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le LMNP réel, sur la SCI, tu peux comparer bien sûr ces régimes et tu peux également demander conseil eh bien, à ton expert comptable, à ton notaire qui seront se en mesure si ce sont de bons conseils et eh bien de t'accompagner dans ces démarches là. Alors les trois points que tu dois prendre en compte pour choisir et eh bien si tu dois oui ou non créer une SCI, en un, c'est ta situation actuelle, en deux, ce sont tes objectifs avec la détention de ce bien. Est-ce que c'est des objectifs de revente à court, moyen ou long terme Est-ce que c'est des objectifs de transmission Et 3 ça rejoint cet aspect là et eh bien c'est euh, l'évolution de ta situation future. Par exemple si tu es très jeune et que tu crées euh, ce patrimoine pour toi pour préparer ta retraite ou si par exemple tu as 60 ans tu es bientôt à la retraite et que tu crées ce patrimoine pour le transmettre à tes enfants eh bien les décisions ne seront pas nécessairement les mêmes donc attention à ceux qui font des généralités en disant qu'un seul régime peut convenir à tout le monde ce n'est pas le cas et il est vraiment nécessaire à chaque fois d'analyser en détail la situation de chacun de peser le pour et le contre et de comprendre quel est le régime de détention qui est le plus adapté à ta situation. En 4, on va voir maintenant quels sont les différents types de SCI parce que oui il existe différents types de SCI on a d'abord la SCI familiale donc qui est créée entre plusieurs membres d'une même famille dans l'objectif souvent et eh bien de transmettre du patrimoine, d'organiser la transmission de ce patrimoine là à ses enfants. Ça permet donc d'acheter un bien en famille ensemble au sein eh bien de cette société là et chaque membre de la famille qui détient donc des parts de cette SCI détient une fraction du bien à travers cette société civile immobilière. Ensuite on a le cas de la société civile immobilière d'attribution. C'est le cas euh, donc d'une SCI qui a pour objectif et eh bien de construire euh, un bien ou d'en acquérir euh, la propriété dans le but et eh bien de diviser ensuite par lot ce bien entre les associés. Ces lots ont pour objectif et eh bien d'être donnés en jouissance ou en propriété aux différents associés. C'est donc cette SCIA donc cette société civile immobilière d'attribution qui va avoir pour mission dans ces immeubles jusqu'à la dissolution, donc jusqu'à ce que tous les lots soient remis. Ce, ce type donc de société civile est surtout utilisé dans le cadre d'un héritage, dans le cadre de la gestion d'une propriété importante, dans le cadre eh d'un héritage et donc de la transmission de ce patrimoine. Alors on a également le type de SCI de construction vente. L'objectif de, ce, de ces SCI là est comme son nom l'indique eh bien euh, souvent utilisé par des promoteurs immobiliers qui vont euh, créer cette société-là dans le but eh bien, de construire et ensuite de revendre des logements ou par les marchands de biens. Est-ce qu'elle a un caractère civil ou commercial Eh bien ça dépend du volume d'opérations qui est réalisé chaque année. Si on fait une seule opération avec par an, on peut estimer qu'il s'agit d'une société donc civile, sinon elle peut avoir un caractère commercial. Alors maintenant on va s'intéresser à comment créer une société civile immobilière. Donc, c'est le point numéro 5. Alors, pour créer une SCI, euh, il faut tout simplement déjà avoir des statuts, donc des statuts de société. Euh, le plus souvent, on fait appel aux notaires pour rédiger des statuts qui vous protègent. Pourquoi Parce que sur Internet, on trouve un grand nombre de statuts de SCI, donc des statuts qui sont gratuits, souvent des fichiers qui traînent sur Internet, dont on ne connaît ni la source ni la période eh bien, de rédaction. Or, les choses peuvent vite changer en droit. Et il est hyper important que les statuts de votre SCI soient adaptés à votre situation, que vous ayez les bonnes clauses, les clauses qui vous protègent aujourd'hui et demain. Donc moi, je peux que vous recommander d'avoir quelque chose de sur mesure. Ne choisissez pas eh bien, de faire une petite économie sur la rédaction des statuts de nos SCI et donc de récupérer des statuts sur internet parce que souvent eh bien vous aurez un modèle qui n'est pas forcément qualitatif. A minima, ces statuts doivent inclure des règles notamment celles eh bien euh, de, du mandat de gérance, quelle est l'étendue du mandat de gérance, qui sont les gérants qui vont pouvoir eh bien prendre les décisions pour que euh, cette société ne soit pas bloquée et puisse avancer. En deux, on a également eh bien les règles de droit de vote, les droits de vote de majorité. Si des décisions doivent être prises, tout doit être prévu dans les statuts. Et enfin on a également dans les clauses très importantes et eh bien la revente ou la cession ou la transmission de parts. Comment ça se passe Comment on peut choisir de sortir de cette société là eh bien c'est également des choses qui doivent être prévues. Alors en 7 on va parler du financement. Est-ce que la SCI est un atout ou pas auprès des banques Et eh bien on voit clairement que souvent les banques vont vous pousser à faire une SCI surtout quand on est en famille. Pourquoi Parce que pour les banques et eh bien c'est plus sécurisant que l'indivision. Pourquoi Parce que les règles de sortie sont mieux prévues et qu'on a la chance en SCI de pouvoir prévoir énormément de choses. On est donc sur un type de détention qui est plus stable et qui va rassurer les banques. Souvent bien entendu les banques vont vous demander une caution personnelle sur les prêts que vous réalisez sur les SCI. et Elle va regarder également que bien entendu les associés dans cette SCI soient solvables. Elle ne va pas simplement prêter à la société civile immobilière mais elle va regarder la situation globale. Est-ce que les associés qui sont dedans sont en mesure et eh bien euh, si la SCI ne peut pas rembourser le prêt de se substituer à cette société. Et si c'est le cas elle va accepter eh bien de te prêter euh, pour lever de l'argent pour emprunter pour ton achat immobilier. En 8, moi ce que je vais te conseiller c'est toujours de signer eh bien, ta promesse, ton avant contrat de vente hein, au nom de la personne physique pour bénéficier tout simplement du délai de rétractation et euh, d'insérer dans cette promesse de vente et eh bien une clause de substitution. Concrètement c'est quoi cette clause Tu pourras le voir avec ton notaire mais c'est une clause qui dit que tu peux euh, faire l'achat en nom propre ou que tu peux te substituer donc substituer une autre personne dans cet achat et donc tu vas pouvoir entre le compromis et l'acte authentique, tu vas pouvoir à ce moment-là et eh bien constituer tranquillement ta société civile immobilière, même si elle n'est pas créée avant la promesse, ce n'est pas un problème, tu vas pouvoir créer ta SCI avec ton notaire et ensuite monter le dossier de prêt. Et ensuite, cette SCI va se substituer à toi personne physique dans l'achat et donc euh, dans la signature de cet acte authentique. Enfin, le neuvième et dernier point euh, à garder en tête quand on fait une SCI, c'est qu'on a deux grandes options d'imposition. On a la SCI classique, un petit peu ce que j'appelle moi la papa, ce que faisait à l'époque tout le monde, c'est-à-dire la SCI à l'IR. C'est une société civile immobilière donc de base qui est donc imposée à l'impôt sur le revenu. Alors ce n'est pas la société qui est imposée à l'impôt sur le revenu, c'est toi en tant qu'associé, la SCI est transparente fiscalement. C'est une SCI dans laquelle tu ne pourras faire que de la location nue puisque ce seront des revenus fonciers. Donc attention, si tu fais une SCI que tu n'optes pas pour le deuxième régime qu'on va voir juste après, eh bien tu ne pourras pas faire de location meublée au sein de ta SCI. Donc tu vas avoir donc des revenus locatifs qui vont remonter directement sur les associés et donc les associés qui vont être imposés à leur impôt sur le revenu exactement comme si il n'existait pas de société entre eux et le bien. Tu as la deuxième option qui est l'option de l'impôt sur les sociétés donc dans ce cas là il faut simplement le signifier à l'administration fiscale lors de la création de ta société civile immobilière et tu vas choisir l'option à l'impôt sur les sociétés IS yes, ce qui va te permettre eh bien, de mettre euh, un garde-fou, un barrage entre toi et et les revenus locatifs puisque ta société civile immobilière va donc payer son impôt sur les sociétés et si elle laisse l'argent sur le compte bancaire et eh bien tu n'auras rien à payer si les dividendes ne sont pas distribués, tu ne paieras rien en tant qu'associé. C'est plutôt ce régime là que nous on va, euh, on va conseiller chez investissement locatif parce que ça va également te permettre de faire un de la location meublée. Tu vas avoir, pouvoir avoir donc des locations nues, des locations meublées et tu vas surtout pouvoir développer très fortement ton patrimoine puisque tu vas supporter l'impôt sur les sociétés qui est je le rappelle en 2020 et eh bien de 15% jusqu'à 38 000 euros environ et qui après va monter sur une tranche à 28%. Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu as des revenus locatifs et que tu as du bénéfice donc tu vas avoir toutes tes entrées toutes tes sorties, tu vas passer en charge toutes, toutes les dépenses que tu vas avoir et après euh, il va rester un bénéfice. Ce bénéfice là, il va être imposé à 15% jusqu'à 38 000 euros et ensuite tu vas pouvoir ne supporter aucun autre impôt. Tu vas pouvoir laisser tes bénéfices dans ta société civile immobilière, ce qui peut te permettre de faire une grosse économie. Surtout quand on sait que euh, l'imposition euh, sur le revenu est, euh, peut être très élevée voire confiscatoire. On parle de taux d'imposition sur le revenu qui peuvent atteindre 30%, 41% ou même 45% et sur ce montant là, je te le rappelle, eh bien tu dois ajouter la CSG CRDS de 17%. Donc, on peut arriver sur des taux d'impôt sur le revenu autour de 60% du résultat donc imposable donc de l'assiette euh, après déduction de toutes tes charges et si tu es au LMNP réel également de l'amortissement des déficits etc. Alors qu'au sein d'une SCI à l'IS eh bien tu vas pouvoir neutraliser cet impôt sur le revenu en tout cas à court et moyen terme et tu ne vas le payer au moment où tu choisiras et eh bien de distribuer du dividende donc si par exemple à ta retraite, tu as besoin de revenus et que tu veux tirer des revenus de cette SCI, que tu choisis à ce moment-là de te euh, verser du dividende, tu vas supporter euh, l'impôt sur les sociétés. Ensuite, tu vas supporter la flat tax de 30% qui va inclure euh, tous les impôts que tu vas avoir à payer sur ces dividendes-là de SCI à l'IS. Je suis persuadé que cette vidéo t'aura éclairé sur la SCI, donc société civile immobilière. Est-ce que c'est intéressant Oui ou non, ça va dépendre de ta situation. J'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube sur le sujet de la SCI et sa fiscalité n'hésite pas à les regarder. Si tu as des questions, que tu te poses encore des questions suite à cette vidéo sur la SCI, tu peux les poser juste en bas dans les commentaires. Pense également à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans les notifications et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao